Bonjour tout le monde Dans la vidéo précédente, nous avons vu la puissance des symboles. Mais parlons de choses sérieuses. Comment se servir de la pyramide pour réaliser vos rêves Bien, Il existe des pyramides à souhait. Il suffit d'écrire son souhait sur un bout de papier, de le placer à l'intérieur de la pyramide, puis de laisser la magie opérer. Et si vous ne me croyez pas, vous avez totalement raison. Il faut suivre quand même quelques recommandations pour que cela fonctionne. D'abord, l'orientation. Comment orienter votre pyramide Lorsque vous avez décidé de l'endroit où placer votre pyramide, un endroit où vous pourrez la laisser en permanence, orientez une de ses faces, non pas une arête, une face au nord. Je vous conseille de vous servir d'une boussole, parce qu'on perd facilement le nord. Lorsqu'elle est au repos, renversez-la sur le côté, elle cessera d'émettre. Placez votre pyramide le plus loin possible d'une émission électrique, de façon à ce que son énergie atteigne le maximum de concentration sans être Perturbé. ne la opposez pas sur du métal, c'est déconseillé. Le but ici est d'associer les pouvoirs de la pyramide à la force de l'unité pensée-émotion dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. L'étape de la préparation du message est une étape extrêmement importante. Si vous demandez n'importe quoi, vous recevrez n'importe quoi. Donc appliquez-vous, soyez précis, soyez positif, soyez reconnaissant, mettez-y de la gratitude, soyez convaincu, comme si vous y étiez déjà. Ensuite, ben, vivez votre vie en couleur. On se sert de couleurs dans tous les domaines. Marketing, thérapie. Et on se rend de plus en plus compte de leur importance et de leur influence. Donc, écrivez votre souhait sur un papier qui a le, la couleur adaptée. Les couleurs aussi ont leur signification. Chaque couleur correspond à un domaine. Voici les significations des couleurs en, en condensé. Hein. Le vert est la couleur du matériel, argent, héritage, jeu, du dollar. Le rouge, c'est l'émotionnel. Accès à l'être désiré, retour de l'être aimé, recherche d'amitié durable, mariage. Le bleu est lié aux problèmes plus psychiques. Pour quelqu'un qui en a besoin, ou pour même aider quelqu'un d'autre, ou même un animal. Le jaune et l'or concernent les demandes d'ordre spirituel et intellectuel. Maintenant, comment placer votre papier dans la pyramide À l'intérieur, évidemment, mais orienté nord-sud. Dans le cas où vous travaillerez vous travailleriez pour vous, l'emploi d'une photo n'est pas forcément nécessaire parce que lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou en mettant en cause quelqu'un d'autre, la photo est vraiment conseillée. Elle devrait être orientée nord-sud, donc les cheveux au nord et sera placée sous votre message. Maintenant, pour envoyer votre message, placez-vous face à votre pyramide au sud donc, pour regarder vers le nord. Vous commencez le vrai boulot. Toujours la même chose. Conviction, détermination et discipline. Oups, désolé. Choc émotionnel, les mots ont dépassé ma pensée. Donc, mettez-vous devant la pyramide comme une prière, une méditation. Et concentrez-vous sur votre vœu. Je ne répéterai jamais assez, vous devez ressentir votre vœu comme s'il avait déjà été exaucé. Et pour intensifier l'action, c'est vraiment le moment de prendre un pendule et de le faire tourner au-dessus. Au-dessus de la pyramide, dans le sens désiré, jusqu'à l'arrêt. Trois fois de suite, c'est bien. Donc, c'est clair que si vous conjuguez le code secret Tesla que nous avons vu précédemment, la force de la pyramide que nous venons de voir aujourd'hui, et que vous associez à cela votre capacité à unifier pensée et émotion que nous verrons dans la prochaine vidéo, vous avez tiré le bon numéro. Et cela ne vous prendra que 5 minutes par jour, en tout durant 45 jours. Une pyramide à souhait, c'est original comme cadeau de Noël, non Ok, nous sommes dans un mélange de sciences, de lois d'attraction, de spirituel de magie, de bien-être, développement personnel, mais si tous ces domaines ne forment qu'un, si tout ne forment qu'un. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce ci-dessous, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ah, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et d'éveil spirituel. Et que tous vos voeux se réalisent, toujours dans la bienveillance. A très bientôt